tout le monde les orstoniens et orstoniennes, j'espère que vous avez bien suivi de haut. Vous allez voir un deck absolument merveilleux. C'est tout simplement le meilleur contre au voleurs miracle. Si vous croisez beaucoup de voleurs miracles, alors voleurs miracle c'est un, si ce n'est peut-être le meilleur deck de la méta, c'est le deck le plus joué en top 100. En top 100, c'est facile et sans exagérer, 90 à 95 de voleurs miracles, mais en diamant et même en légende, on va dire, 300 et plus, voire même 200 et plus, bah finalement, il n'y en a pas tant que ça. J'ai l'impression, alors, euh, certains me disent qu'ils croisent beaucoup de voleurs miracles. Moi, de mon expérience en diamant euh, sur le serveur européen, euh, bah j'en croise pas tant que ça. Donc voilà, si, en tout cas, voilà, j'avais envie de vous proposer la liste parce qu'elle est top 6 légende, elle est polyvalente, vous allez voir dans la vidéo, et c'est le meilleur contre-voleur. C'est une liste qui est absolument géniale à jouer. Je suis le plus gros haters de, euh, du Curton, du prêtre, euh, enfin du deck prêtre euh, sur Hearthstone, et pourtant j'adore, c'est le deck Svetlana. Il y a la sœur, c'est finalement le, le kill du deck, c'est la value, c'est un deck pur, pur, pur, pur, pur value. Vous allez voir, alors ça ressemble un peu à rien, il y a que des sorts de gestion, il y a les lemmes radio qu'on ramène et qu'on fait beaucoup de magie avec la sœur Svetlana, il y a des petites anti-bêtes, des AoE, on sait pas trop ce que ça va donner, vous allez voir dans la vidéo, vous allez être mais sur le cul, franchement, ce deck là. Sans blaguer, si demain on me dit tu peux plus jouer Voleur Miracle pour Tryhard sur Europe et sur, enfin sur Amérique et sur Asie, je prends ça. Franchement, je déteste prête, mais je prends ça parce que c'est une régalade. Et donc voilà, bref, ce deck là, c'est pour le moment. Pour moi, vraiment, le joyau de la méta. J ai, j ai fait, je sais que j'ai fait une vidéo qui s'appelle le joyau de la méta, mais pour moi, c'est véritablement ça. Pour le moment, en tout cas, depuis que l'extension est sortie, le vrai joyau, la vraie merveille, tout simplement, de la méta. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vous invite vraiment à la regarder dans son entièreté parce que je la trouve drôle, je la trouve technique. Et vraiment, vous voyez tout ce que peut faire le deck. qui est une, C'est une dinguerie absolue, ce deck, bref. J'arrête de, de vous embêter. N'oubliez pas, euh, bah, Twitch, si jamais vous voulez venir et me soutenir, euh, 14h20h, twitch.tvthefishougo. Si vous avez un compte Amazon Prime, vous avez un abonnement gratuit sur Twitch. Et évidemment, l'offre est l'eau fraîche jusqu'à la fin du mois. 80 euros de réduction avec le lien qui est présent dans toutes les, sous toutes les vidéos dans la, dans la description. Vraiment, c'est un lien qui va vous faire économiser de l'argent que vous aimez ou non. fraîche, ça vous fait économiser de l'argent, donc il faut le faire euh, vraiment sincèrement si vous voulez faire des petites économies sur la nourriture. Sur ce, bon visionnage. Et c'est parti contre un palouf Mais non, c'est un voleur tout simplement parce que le héroïque n'est pas doré. Euh, on suppose qu'en diamant, ça va principalement quand même être euh, des portraits dorés. Donc, c'est une maestra, à part s'il a la maestra dorée. Ah non, s'il a la maestra dorée... Ah oui, bah oui, si c'est pas doré... Soit c'est un vrai paladin. Ah non, c'est un voleur. Je m'embrouille, me, je en essa... <rire> essayant de me contre-argumenter, mais il faut pas faire ça. J'aurais été un très très mauvais euh, politicien, je pense. <rire> Le gars, il balance un argument, il essaye de se contrer derrière, alors qu'il a rien demandé. Euh, donc non, c'est un euh, voleur, évidemment, parce que portrait pas doré. Voilà. Quand c'est portrait doré, on peut se dire c'est un paladin. Mais en fait, il peut y avoir Maestra Doré, voilà, c'est ça Donc, euh, donc, donc, donc, donc, donc donc. Écoutez, on va jouer ce petit loulou Parce que euh, Bah déjà, c'est relou à aller chercher Et accessoirement, on s'en fout parce que l'idée c'est On combote pas, on n'a pas un deck combo L'idée c'est de les ra... Oh waouh Oh waouh Oh waouh, le gars Oh waouh, il, sorti... il a sorti son arène Oh waouh Écoutez, on va faire ça Bon, on a la Svetlana, donc ça c'est cool. Oh wow. Oh wow. Le gars, il a, il a sorti son, son deck d'arène. <rire> il, a, il, il a pris son deck d'arène, il s'est dit Je en ladder, je suis chaud là. Non mais, mais waouh! <rire> Man! Ok, ok. Bon bah, en vrai, c'est pas forcément une bonne nouvelle. C'est même plutôt une, une mauvaise. Là, on fait les kékés, mais. Enfin, je fais le kéké, mais. Je fais faire? L'échange, on continue à recycler. Est-ce qu'on a encore des créatures dans le deck euh... Illumination, j'imagine. On a quand même pas mal de value. On va prendre l'illumination. Pour ça, ça peut être pas mal. On recycle. Et comme ça, on re-recycle elle. On la trouvera forcément à un moment donné, on n'est pas pressé. Euh, donc bon, c'est plutôt une bonne nouvelle que ce soit un paladin un petit peu vénère parce que bah, on a la Xyrel en main. En espérant. Euh, Normalement, il n'y a pas forcément cariel Par contre, il peut y avoir la.. Oh waouh mais c'est un truc trop bizarre. C'est un deck agro paladin token. Parce qu'en fait, j'allais dire, il peut y avoir la... le croisé sanglant avec la.. Euh... En mode pur. Mais ça, Mais ouais, bah, en vrai, ça peut être un deck pur. Hein. Ça ressemble, hein Bon. Bon, voilà, par contre, faut détruire tout ça. En vrai, je peux faire mode l'ombre ruine. Je pense que c'est pas mal et ça suffit. Je suis pas sûr qu'il puisse recréer du board. Ça, c'est juste plus 2 et provoque. Mais c'est pas si mal. En fait, j'aurais bien aimé jouer la sœur derrière. Genre, s'il si joue qu'une créa ou... Ou... Je pense que j'ai quand même vraiment envie de la développer, elle. Après, je peux piécer. Hein. La pièce n'est pas obligatoire à garder. Hein. Je peux très bien faire sœur, pièce, lumière. Sur la 6-4. Elle, elle est 6-6. Elle trade les deux. Honnêtement, ce sont des plays qui m'intéressent beaucoup. Ouais, juste ça. Tranquillou. Et on a la vision. Et on va essayer de contrôler. Bon, typiquement, ce match-up-là, il n'existe pas. Et voilà, on est... En fait, même si, bon, je rigole avec le fait que son deck, il est un peu bizarre, mais en fait, on n'est vraiment pas fait pour battre les decks qui ne sont pas à voleur. Mais après, voilà, on est quand même sur un deck qui a la source Vettlana, qui génère beaucoup de value, et puis après, c'est à nous aussi d'essayer de... Mais c'est des matchs qui sont géniaux. Euh, qui sont géniaux, pardon. Oh, wow. Ça va, man te dérange pas, man Ok. Euh... Bon. Ça, c'est un mort-vivant, hein. je sais avec ça. Des boulettes hein, comme dit ma mamie. Hein. Est la des lunes ah en vrai ça va hein. Bon, des rouge, j'imagine, ça fait avancer dans le deck. Avec du heal. Pour moi, c'est du heal. L'autre, c'est un peu la même chose. Mais j'aime bien le don des Naharu. Même si je vais développer ma... Ma... mon LM lumineux ici. Euh... bon. Ah, en vrai, on est. Ah, c'est chiant ça. Ah, le problème, c'est qu'on a déjà calé pas mal danti Après, il nous reste un mot de l'ombre ruine qui peut être intéressant. On va devoir aller chercher. Ah là là. Le problème, c'est que là, il nous a agressé. Et. Là où on pourrait penser qu'il va un peu s'épuiser, bah il continue à mettre des cartes qui sont bah, finalement reloues et qui génèrent elles de la value. Commençons par ça. Je peux choper la maudre l'ombre ruine. Bon. Well oh, let's go. Hein. Let's go, let's go. Bon, normalement en termes d'animation, on va être rect, mais... Ah merde, on a une pièce à l'adversaire. <rire> Ça c'est cool Bon euh, Alors j'ai donné une pièce à l'adversaire mais vous allez me dire Bon t'as as fail là dessus euh, Moi je dirais que c'est plutôt Un acte de bienveillance et d'altruisme Mais après chacun, son, chacun sa vision Pour le coup donc je vais pas vous juger là dessus Ah, en vrai, on est bien. On a la carrière et tout. Bon, vous voyez, c'est comme ça. Hein. <rire> c'est comme ça que, que tout commence ça. Okay. On voit carrière, je pense. Est-ce qu'on utilise la lumière brûle Ouais, je suis pas sûr. En vrai, ça me choque pas. On recycle ça. Light trade. En gardons la lumière. En vrai, je pense qu'on a gagné. Parce que. Kariel contre Kariel, ce qui va faire gagner. Alors certes, on a moins de cartes. Donc on peut perdre entre guillemets à la fatigue. Mais en fait, on va générer trop de value. On va lui mettre trop de board. Euh, avec l'HLM euh, lumineux qui va être amené. Alors il y a la Comtesse. Mais il nous reste ça et tout. Bon. J'avoue que j'ai failli là-dessus. Mais je voulais avoir une petite carte à prendre. Mais en fait c'était con. J'aurais dû juste faire la mine et rentrer 4. Et puis tant pis. Mais bon c'est pas si grave. Après euh, mes autres sorts ils étaient à peu près ok. Bon c'était pas évident. Il hein. Fallait aller vite. Fallait prendre... En fait les trucs qui étaient pas très bons. Fallait limite pas réfléchir prendre. Pour arriver justement vers notre mode Lombrine. Notre Shadow notre Death. Notre truc, euh, notre truc sexy. Anubrekan, ouais bon ça ça va, hein. ça se fait ça se fait bouillable ça. Euh ça aussi, hein. au moins. Ok doc. Je crois que je vais juste faire mot l'ombre. Et je vais développer mon LM. Et en vrai, je pense que je vais même prendre la, la prière maintenant pour être safe. Ah, J'ai pas besoin d'être safe en vrai. J'ai mon arme. Passe, hein. On peut attaquer quand même. On attaque dans un petit loulou Ouais, ça mange pas de pain non Il va sûrement faire des trades avec et tout. Je pense que ça mange pas de pain. Ouais on va taper dans les petits loups, de toute façon on a du heal, on craint pas grand chose on va... La 6-4 elle va donner du heal, on va la ramener et tout, ça va être une horreur On va la ramener déjà une fois, ensuite on la ramènera deux fois On a ça s'il y a une grosse créa Là il y en avait deux donc fallait les détruire Oh wow Oh il meurt quand même de notre côté hein. Technique à main Ok, ok. Euh, ouais, c'est chaud, boulette, là. Euh, le suzerain Draculu. Ça la Bon. Est-ce grave En vrai, pas tant. Hein. On peut tuer ça, on peut tuer ça. Scénarius. silence, détruire. Un poil chaud, mais. Un poil chaud, mais ça se fait. Oh, c'est cool. Ramène le petit loup. Je pense qu'on va reprendre lui. C'est quand même assez cool. Je pense qu'on va lumière brûle sur ça. Je pense qu'on va silence pour enlever quand même pas mal de dégâts en face. Je pense que je vais pouvoir sur une créa et je joue ma créa. Tape dans le petit loulou. Ça va être une bataille de value, donc on commence à gérer ses créa, Et puis on passe. Ouais, bah je... Je suis le maître du, du prêtre, moi. Moi, je suis The Curton, hein. pour le coup. Euh... Pendant très longtemps, j'ai fait du sirop. Hein. Ceux qui ont la ref. Ok. Pour <rire> de chez moi, mais... ok. J'aime les matchs comme ça c'est vraiment ça c'est le Hearthstone de 2014 que j'aime bien Genre il n'y a pas de 14-14 tour 3 <rire> Ça c'est vraiment du Hearthstone que j'aime Genre tu joues contrôle, il joue créature Et tu génères des... des... Ah c'est trop cool c'est trop cool Même si je perds franchement c'est trop cool Et je perdrai pas, je vais me battre comme un diable Ouais, des trades, des trades, des trades. On se presse pas. À un moment on aura trop un board et puis ce sera finito. Donc euh, on se presse. Mais puis de toute façon ça, ça peut redonner noyade et en fait on peut mettre plein de trucs dans notre deck. Donc en fait même à la fatigue on est bien. Bon c'est. <rire> il est génial ce match. -là. Oh il part, d'ado, d'ado, d'ado, d'ado. Ok magnifique. Ça ça fait du bien de vivre des matchs comme ça franchement. Et je n'en démords pas. Le rang diamant, c'est une merveille. Le rang diamant, il est génial parce qu'on est à la fois sur des joueurs qui tryhard et en même temps, on est sur une méta qui est riche. Il n'y a pas que du voleur miracle et en même temps, bah, les joueurs sont bons. Et ils ont... Enfin, ah c'est trop bien. Le rang diamant, il est trop bien. Franchement, il est, c'est génial. Hein. La sensation, euh... elle est pas comparable. Hein. Alors, moi, j'aime le top 100 parce que c'est du tryhard et c'est beaucoup, beaucoup d'émotions, de la tristesse, de la joie. C'est. La moindre, le moindre top deck, t'es euphorique et tu top deck pas, t'es malheureux. On dirait que t'as perdu un proche alors qu'en fait c'est juste que t'as pas top decké. Bon voilà, c'est les émotions du top 100. Et d'un autre côté, on va même garder ça. Voilà, le rang diamant. Euh, bon, tu perds, tu, tu gagnes. Bon, ça, ça change rien, même si j'aime bien gagner. Mais bon, les matchups sont trop cool à jouer quoi. On va prendre les changés euh, Comme ça, on va chercher nos, nos, nos créatures. Yoplait. On va le jouer. Oh, 2-6. Oh, j'aurais dû mettre. <rire> je suis con. J'aurais dû mettre la 2-6. Deux... Ouais, quoique, quoique, quoique. Non, peut-être la 2-3 dans un premier temps. Comme ça, le... c'est l'appât. C'est l'anchois. Le... Bah, il s'est fait enchoyer. Ok. Là, on a ça. Ouais de toute façon faut qu'il meure comme ça on fait Je les ramène, je les ramène. Même si là on pourrait faire ça. Honnêtement, c'est un aggro. Honnêtement, c'est un aggro. Euh, je pense qu'on va vraiment essayer de lui proposer des choses. En fait, j'ai envie qu'il ne gère. qu'il mette pas de créa. Parce que le problème c'est que si je fais usurpation d'identité ici, si qu'il commence à mettre des créas, derrière avec ses créas, il va tempo. Vous voyez, il a des créas. Et en fait, il va utiliser ses sorts pour détruire mes créas et pour pouvoir attaquer avec les siennes. Et en fait, c'est ça, il réalise une espèce de tempo où chaque tour, je mets des choses ou je fais des choses. Il fait, je te grignote avec mes créas, je te joue des sorts sur les tiennes ou je joue des sorts. Et en fait, on rentre dans une espèce de spirale qui est pas très agréable. Donc, j'ai envie qu'il fasse des sorts défensifs là-dessus et qu'il ne mette pas de créas, ce qui me donne du temps. Et puis, moi, je m'en fous. Vous voyez, bah typiquement, ce genre de spot où il a utilisé deux cartes de burst sur une de 6 parce qu'il a peur. Non, on sait qu'il doit pas avoir peur mais bon lui, ne le sait pas. Euh, bon Là on va piocher que la Xyrel Avant, pas vraiment envie de piocher que Xyrel Je pense que je vais juste faire patient d'identité euh, Ça c'est rigolo Mais ça sert à rien me paraît quand même plus intéressant à curver sur 5 La murme mort ça ne fait rien Vizir, le grand vizir Le grand vizir est rigolo Ok donc là, il va Tassarian et je vais répondre par Tassarian. C'est moins grave. Pas ok. Et derrière, on fera soit l'LM, soit la sœur Svetlana. Peut-être la Svetlana. Les Vous voyez, des créatures pour, dé pour me défendre. C'est vraiment. Bah, je pense que je vais faire l'LM là. Ah, même si j'avoue que c'est sexy le Vizir, hein, le Grand Vizir. Le Grand Vizir, il est sexy. Hein. En fait, je peux faire Grand Vizir, je peux aller chercher directement Maxirel, parce qu'à un moment, j'en aurais quand même besoin de Maxirel, si jamais il y a du board. Et surtout qu'il a déjà utilisé pas mal de bursts, hein. c'est con, mais il a déjà utilisé 7 de burst sur une seule créa, et ça c'est hyper important. Vous voyez ce play du 2-6 là Et en vrai, c'était vachement bien de faire 2-3-2-6, enfin je sais pas, en vrai c'était pas si mal. Ça nous a préservé pas mal de tempo, pas mal de... Mais bon, de toute façon, on s'en fout, on joue pas un deck combo, donc on, on a juste besoin de deux L.M. et puis bim, bim, bim, bim. Ah. ah nice, c'est bien ciblé ça. Cra, je crois que je vais faire l'L.M. Hein. Là, là, il faut vraiment rentrer dans un... Ouais, là je vais vraiment mimer, je vais essayer de mimer le... ce qu'on va faire et vous allez essayer de deviner mais je vous expliquerai après <rire> Non c'est pas un deck toilette <rire> C'est, je vais essayer de rentrer dans une phase tortue, une phase carapace c'est à dire que, il va m'agresser, il va avoir l'impression d'être bien mais en fait je vais juste euh, faire le dos rond, tenir, tenir et en fait à in fine et de facto je vais gagner oui. Ah plus ou moins Voilà. Ah, ça va être le plan commence par prendre l'info Ok, tout simplement Encore une 6-6, ça trade ses créas ça me, fait, ça me donne un peu de temps Ça me va, ça me va Et En fait il n'a pas un million de créas Il a beaucoup de sorts mais pas un million de créas Donc si on arrive à rester haut ça, typiquement on peut se permettre de faire mon là-dessus même si ça paraît bizarre. Hein. Après vu qu'il a pas beaucoup de créa, peut-être juste faire euh, Xirel. Non même en termes de PV on n'est pas bon. Peut-être je fais ça d'abord. L'amulette à zéro est cool. Eh j'ai un play. En fait je me dis, est-ce que j'aurais pas amulette pour Svalna comme ça j'ai ma Svalna Ou alors je recycle. Je crois que je vais jouer la Svalna, mais si ça paraît fou. Ah je vais le recycler, mais je suis pas sûr. Je crois que je vais juste Svalna. Par contre je prends 7, c'est un peu risqué. Mais en vrai, j'ai quand même deux prières Xyrel. Écoutez, je vais la développer, en fait, je crois. Par contre, j'aime bien avoir la petite... En vrai, je pioche quand même pas mal avec mon deck. et J'aime bien avoir la petite amulette à zéro. Ça, c'est un mort vivant. Pour le Vizir. Donc là, évidemment, bon, on va commencer à tempo. C'est pas très grave. On a une jolie de l'ombre, si on veut. Même si on détruit notre carte. Je pense qu'on va plutôt faire prière, ici. Ça reprend la tempo. On commence par cela. On va essayer de récupérer du heal. Armée des morts, c'est top. On le fait maintenant. Pas forcément. Je pense que je juste faire ça. Ça, Exirel. Vous voyez Genre, je reste bien. 24, je pense pas qu'il puisse me tuer à 24. S'il y arrive, bah, félicitations. Mais je pense pas. Et... Sachant qu'une de ses cartes clés, c'est vraiment ce truc à 4 là qui réduit. Silence, ce serait pas mal. Parce que ça, ça va poser problème. Oh, waouh. Est-ce qu'il va... La question, c'est est-ce qu'il arrive à... Il setup pas maintenant, mais il met pas mal. Par contre, il bourrine en deux, ok. J'aime bien l'idée. Il setup en deux. En fait, il profite de. À moins moi qu'il me tue, mais franchement, ce sera assez bizarre. Enfin, c'est possible, mais. Bon, S'il si me tue, c'est incroyable. Hein. C'est unique, même. Et je pense pas, ok. Oh waouh. Oh le tour était strong. Pas si mal hein. Techniquement on est pas si mal que là il a son gros truc Mais en vrai euh, Je pense que je dois quand même me healer Je pense que je dois quand même me healer Mais techniquement je suis pas si mal avec cet Elec Ah il a fait un super setup hein. Il m'a affaibli énormément Hey, il a setup un A, mais je que ça suffit pas. Bon, c'est un peu casse-tête. hein. Franchement, tu fais 8 heures d'affilée de ce deck. Pouh à la fin de ton week-end, samedi soir, il est 19h30. Euh, tes potes ils disent On sort ce soir euh, Non, j'ai je... <rire> joué près de toute la journée. Je vais, je vais... <rire> je vais me pioter moi. <rire> je suis Clackman, les gars. Ok. Bon, je peux lui voler Astarian. c'est strong. Astalor, ah, pardon, je dis toujours Astarian, c'est Astalor. Le Ramon, tu... il est à tous les tours. Hein. Autant, il est ça, vous allez me dire. Okay. Quoique, quoique... Bah, je suis pas mal là, non Ah non, il peut me tuer, non Je ah, peux crever hein. Je peux crever hein Ouais, ça, ça va. Ça, ça va. Ça, si je le tue avec mon mot de l'ombre. D'ailleurs. On peut faire ça, heal sur nous. C'est pas mal hein. Ça détruit le board souvent. Et, je reste suffis... et ça rajoute un 8 pour me protéger de son Astalor. Ah, le heal, il est plus important que vision ici, je pense. Hein. Vraiment. La 13, il peut quand même me tuer à distance avec un Thalnos et tout. Après, il a utilisé tellement de burst. Mais faut faire gaffe là, on est quand même dans une zone où 13, on n'est pas ultra serein. J'aimerais bien avoir un tour où je peux souffler et me faire juste un gros heal. Genre un petit soin rapide et c'est bon quoi. Après, j'ai quand même de la j'ai du beatdown. Hein. En, en... On board, j'ai 8 plus 6, ça fait 14. Hein. Il est à 20 Il peut peut-être y arriver hein. ah, il tape là en plus ah, il tape là Et derrière il y a une 2-7 hein. 4-7 pardon Là euh, j'ai quand même souvent gagné ah, Parfois gagné Je crois que je vais jouer ça Est-ce que ça met que 1 Ah, est-ce que ça met 1 ou vu que je suis sur 10 Je pense que ça met que 1 mais je suis pas sûr On va voir Ouais c'est un peu pour la science Blâme rang 1 ouais Mais que hein. C'est pas si grave Bon En vrai euh... Je m'annonce s'il fallait pas aller face Avec ma 8 Comme ça je le mets à deux Et ça ça le tue Je crois que j'ai fait le cogno là Après Soit il me tue à... En fait il me tue pas avec Astalor Donc je me dis soit il me tue à distance Et dans tous les cas Ça sert à rien de le mettre à deux. Ouais non je pense que Ça me paraît ok de faire... Non je pense que le trade est ok Parce que l'Astalor peut pas me tuer Dans tous les cas bah, statistiquement c'est impossible bah, c'est pas impossible hein, mais il faut que les 18 il y en a 13 sur <rire> 13 sur 18 qui high fait avec toutes les créas la probabilité c'est c'est que... ouais, ouais, une probabilité rare quoi. Olivier Besancenot devient euh... président... président de la France sous le parti Les Républicains donc c'est une probabilité très basse pour le coup Ok Doki euh, guerrier doré, bon, guerrier, en vrai, avec la sœur, ça, ça peut être cool. Guerrier avec la sœur, je sais pas, faut voir. En fait, les match ingagnables, enfin, j'ai l'impression que j'ai pas testé contre ça, mais c'est chasseur, je pense. Parce que chasseur crash foudre, bah, à un moment, lui, on, on met jamais de pression. Donc, les decks comme ça burst, ça peut aller. À moins vraiment qu'il joue parfaitement et qu'il arrive à setup une combo à 30... Ce qu'il peut essayer de, faire, de mettre, il met en place une combo à 30 dégâts, mais là en fait il a pas pu, parce que qu'il bah, ne connaît pas mon deck logiquement. Et donc il est parti du principe. Ah, je crois que c'est Fossoyer quand même. Il est parti du principe que je jouais un deck, on va dire, euh, Bénédiction, vous voyez le deck où... Il te faut un ou deux LM et bam, tu pars en combo, tu joues plein de sorts et t'écrases l'adversaire. Donc là, il, il a dû balancer tous ses sorts sur la 2-6, mais en vrai. Bon, après, je pense qu'il fallait quand même tuer la 6 en vrai. Bah, il peut pas pièce arme. Il peut rosser là-dessus, mais ce pas une carte qu'il garde en main de départ. Et là, tant mieux pour lui. Euh, mais... Euh... Ouais ouais le, le truc c'est qu'il a dû utiliser quand même pas mal de burst 7 sur ma créa et donc c'était un peu plus compliqué mais c'est vrai qu'il peut et il doit dans ce matchup setup 30 dégâts ou plus ou moins 30 quoi. Bon pas 30 mais en vrai il peut setup 40 en deux tours. Très dur hein. Oh waouh, ah ouais c'est strong ça, je vais trade, tout simplement parce qu'il est allé chercher l'arme, euh, et, et voilà, et j'ai pas envie de qu'il fasse de la value sur mon truc. Et qui bourre avec une 3-2. Chiante à gérer d'ailleurs. On va faire le canal inattendu ici. On va piocher deux cartes. Ça nous permet d'avoir le gnoll à 1. Et boum J'aime bien. Hein. Prochain tour je vais pièce. Après je suis pas sûr de pièce la sœur. Parce qu'en vrai, j'ai je... une main qui est tellement lourde que. Est-ce que je joue Ouais, je sais pas. Bon faut faire gaffe hein. Avec ça. reste un serviteur coûtant 3 au moins. Donc, il faut vraiment que ce soit que l'élème à ramener. Donc, voilà. Faire un poil gaffe. Peut-être dans ce match-up, essayer vraiment de faire un truc fou de value. Genre, euh, LM, Je ramène, je ramène. J'ai 3. Et après, avec la, la sort à 3. Mais bon, il faut avoir une grosse main, quoi. Là, honnêtement, faire un truc du style... Euh, ça... Je mets ça au dessus, je recycle et je bourre, me paraît très bien. J'ai 9 cartes en main, je grignote un peu son armure même si ça sert à rien dans ce match. Euh, alors c'est des matchs qui sont... Je... En fait tout dépend s'il a une combo, bon normalement c'est plus joué du tout comme ça avec Manipulateur sans visage etc. Si c'est la version full fatigue il a 0%. Bon, comme vous l'avez vu dans la vidéo où je joue guerrier. Hein. Je vous invite d'ailleurs à regarder cette vidéo. On va la jouer. Il mais... ouais, n'y va... a pas beaucoup de créa dans son deck, je pense que je vais juste faire ça. Evider un peu la main. Euh... La pièce ne sert à rien. Donc oui, euh, le... Comment elle s'appelle cette vidéo bah, le gros. Euh, non, pas le gros monsieur d'abord, c'est la vidéo d'hier ça. La vidéo d'avant-hier plus le nom bref où je joue guerrier vous avez peut-être vu le play sur twitter incroyable où je suis au demian un moment dans la game et, euh... et donc justement il y a un matchup contre prêtre qui est hyper intéressant mais oui matchup ingagnable quoi on peut avoir un espoir parfois mais ça dépend de la version mais là avec une version comme ça que c'est horrible quoi en fait tu as toujours ta Svalna. en fait le truc c'est que tu peux te dire franchement si sa valna, elle est au fond du deck et hey, il y a moyen mais là, on a trop de pioches, on va toujours l'avoir en fait On l'a toujours sur T5, T6 quoi Elle arrive pas à gérer la 5-1, sérieux Ah quand même Bon je pourrais le faire maintenant, mais je suis pas sûr que ça ait grand sens Ah dommage, ça aurait été cool ça. Ouais c'est cool ça. Bon en vrai l'overdraw on s'en fout mais on a quand même des amulettes qui sont des bonnes cartes. Ah oui non son but ça va être de gagner à la value. Enfin gagner à la fatigue je suis bête. Je pense qu'il se dit à la fatigue c'est pas mal. On va développer ça. Bon, oh, l'échange il sert à rien. Bon. On, on pourrait partir maintenant. Hein. En vrai on pourrait faire euh, vision maintenant. Le truc c'est que. Est-ce que ça a vraiment grand sens maintenant Est-ce qu'il faut pas attendre Je sais pas. En fait je suis tellement dans le confort dans ce match-up. Que franchement c'est un match. Où je, peux... où je peux perdre. Mais bon je me dis. Pas. pas évident. Ah c'est strong ça. Les cartes qui sont plutôt lourdes. Hein. Ah, Rossé. Ah ouais, c'est des cartes qui sont plutôt cool À un moment il aura plus assez d'AOE dans Tibet je pense Je pense que ça va être ça Ça va être un moment où on va juste ramener trop de créa. Parce que Zvalna ça peut ramener des créas Il y a la noyade et tout Et je pense que ça Juste à un moment il sera Parce que là il a encore beaucoup de cartes en main mais Après on sait qu'il a le Galvangar Faut faire un peu gaffe quand même Même si on est, on joue prêtre hein. Par contre, j'ai pas envie de piocher avec ça, je crois. Ah, il y a ça qui peut être relou. Est-ce qu'on part maintenant On peut, on peut, on n'est pas obligé. Ça, c'est un sort d'ombre, il faudrait essayer d'en récupérer un maximum. Et j'ai envie d'avoir une main un peu plus vide pour partir, vous voyez. Là, j'ai l'impression que je vais... je vais dégueulasser ma main, ça va être trop compliqué. Ça, c'est intéressant. Sans blaguer, je vais me healer, je crois. C'est hyper bizarre comme play, mais je m'en fous, j'ai l'LM. Donc, euh... il peut gagner avec Théotard sur ma vision. J'en ai d'y penser. Il fait... <rire> J'en ai dû penser à l'instant. Théotard sur vision. Bon, c'est cool. Là j'y vais hein. Je peux pas encore presser, je peux juste faire revenant. Je dépend ce qu'il propose. Ah il propose qu'une créa. C'est tentant hein. T'es au tard dans son deck. Je crois pas. Je hein. crois pas. Hein. Pas avec Nol. Honnêtement, on va juste faire ça ici. Tranquille et au prochain, pour, prochain tour, on y va. Vous voyez, il y a déjà plus que 6 cartes dans sa main. Il a un 5-8 à gérer qui ne peut pas onboard. Euh, là, il peut. Bon, let's go, hein. J'aimerais bien des trucs qui mettent du board quoi. Pas ah, ouf, ça. Ah, ça, c'est cool. Merde, je crois que j'ai trop de cartes, non Bon. J'aurais pu faire plus, mais c'est déjà pas mal. Hein. J'ai deux armées. Hein. J'en ramène deux, ça coûte un. J'en récupère une, ça recoute zéro. Hein. Bon c'était vraiment l'idée, je cherchais vraiment ça. Après je, je... Ouais le Moharg c'est chiant parce que j'avais pas les manas. Je c'est pas. C'est quand même pas naze. Va-t-il jouer des créas Il serait mal avisé hein, avec ma noyade. Faut juste je faire je hein. Ah, on va bah, le remettre. Let's go. ça c'est strong aussi hein Écoutez, euh, pff, mes, les, mes amulettes vont être grosses. Hein. Enfin, J'en ai une, peut-être j'aurais dû garder l'autre. Je crois enfin, que j'aurais peut-être dû garder l'autre. Après, pff, on peut la faire à 3 et c'est cool quand même. Hein. Techniquement, euh, je pense que je suis pas mal encore. Mais c'est un match qui est un peu particulier. Ouais, ça va falloir le recycler. Oh, on a 38. La fatigue n'est pas encore là. On est encore loin de la fatigue. Il pioche. Oh waouh. Donc là, c'est peut-être un risque. Il pioche. En fait, il se dit, je gagnerai pas à la fatigue. Mais il a raison. Je vais à un moment, je vais mettre du board, il pourra plus le gérer. Ça, c'est sûr et certain. Donc, euh... Donc, il a raison, je pense. Hein. Et là, vous voyez, il est à 5, quoi. Donc, je pense qu'on va faire le play, c'est-à-dire recycler ça. Recycler ça et juste faire tranquillement notre notre euh, Moargue qui redonnera 8 d'armure. Et puis on n'est pas trop mal. On peut gérer ses créas avec les deux mots de l'ombre. On peut gagner des points de vie. Il est haut, mais à un moment ça va baisser. Ok. Ah, j'aime bien les matchs comme ça, c'est vraiment sympa. Hasta luego! On va le recycler, on peut hein. Ouais, super. Wow, pas mal du tout, mal du tout ça marche bien Ok. Ah ouais, c'est cool, ça rajoute des trucs. Là on peut commencer à regarder ses AOE, normalement il y a deux bastons dans la liste. Donc il reste quand même des AO. Hein. Bah, en même temps j'ai pas proposé trop de board. mais vous voyez il a deux cartes. Et... En fait s'il piochait pas, bah il pouvait pas gérer mes, mes, mes, mes créas. Et s'il piochait, bah il est chaud à la fatigue. Après on va voir, hein, il, va... il a une... un joli marteau qui met quand même beaucoup de dégâts. Il l'a bien recyclé. Genre le truc il met 5 par tour. La question c'est est-ce que ça suffira quoi pas sûr du tout. On va le faire. Ouais ouais au pied du mur tous les deux Là c'est une muraille hein. Là c'est une muraille Il hein. ah, y avait le Théotard qui pouvait nous battre quoi clairement Il a 70 c'est un sacré match hein Ça c'est vraiment un match sonien Et il y a eu que des matchs soniens aujourd'hui enfin, Dans la vidéo Bon prêtre c'est quand même agréable Mais c'est vrai que c'est long quoi moi qui suis un tryharder, j'avoue que des matchs de 20 minutes, euh, <rire> c'est pas mon délire. quoi. Mais j'avoue que c'est sympa, je prends du plaisir. Franchement, je prends beaucoup de plaisir, mais c'est parce que je joue pas beaucoup de match-up comme ça aussi. Oh ça de la main. Hein. C'est rigolo en vrai. Merde. Oh la chatte! J'ai eu l'amulette. mulette. plus, j'ai cliqué sur le premier truc que j'ai vu, mais. <rire> la, la chatte infâme! Bon, de toute façon, j'ai gagné, mais. La chatte, j'ai eu l'amulette. Bon, à moi, qui me tue avec un, un, une combo, mais il n'y a pas de combo, je pense. Dans le pack. Je suis à 38 en plus. Hein. <rire> bon, c'était ça l'idée. Hein ça s'arrête jamais. Hein Et vous voyez, si on n'est pas à la fatigue, on a encore deux cartes. Et genre c'est vraiment impossible quoi. A4 ça suffit hein. 4 c'est très très bien. C'est très très très bien. Ouais, bon, il essaye de se battre, hein. Et euh, bon, il le sait. Hein. Il sait que c'est impossible. En plus de fatigue que moi dans les mirrors comme ça, très très lent, ça a dû, ça, a vraiment, ça compte vraiment parce que quand on va commencer à prendre 12-13, enfin, si jamais bon, là il, il peut pas gérer mon board donc il est mort. Euh, je pense que je vais attaquer, il va concede toi ou même je vais être au début de mon tour, il va concede, enfin, je pense qu'il va concede même maintenant. Mais... Ouais, bon. pas mal, vous voyez, c'est vraiment en fait, tu peux jamais perdre, mais si l'adversaire il ne le sait pas, alors il, il a le droit de se battre, hein, on se bat tous au début. Mais, en fait, si jamais il se bat trop... En fait, c'est une perte de temps. C'est-à-dire que même si jamais il gagne ce match, parce que je fais le con sur YouTube et que je fais peut-être n'importe quoi... Bon, encore, j'ai bien joué, mais... Imaginez, il tombe contre quelqu'un qui fait vraiment n'importe quoi, et que c'est un match au bout de 30-35 minutes, il arrive à le gagner. Bah En fait, c'est même pas rentable. C'est-à-dire qu'il va le gagner une fois, il va en perdre 3-4 en s'étant accroché de la même manière. Parce que s'il s'accroche une fois, pourquoi il s'accrocherait pas deux fois Et en fait... Il aura fait une victoire, quatre défaites en deux heures. Alors que il peut juste abandonner. Il fait 0-4, mais au moins il perd pas de temps. Vous voyez Alors c'est brutal. Hein, ce que je dis, mais voilà, c'est des matchs vraiment qui sont méga, méga, méga, méga, méga polarisés. Enfin, on est vraiment sur des choses qui sont euh, match freeze, guerrier contrôle 2014. Euh, euh, pas agréable quoi. Ouais. bon échanger inattendu, c'est pas mal, ça me permet de piocher toutes mes créatures. Bon, il y a plein de pioches dans ce deck, mais bon, l'idée c'est quand même d'être sûr d'avoir toutes les cartes. Je pense qu'on va le faire maintenant, quand même. Attends, on commence à recycler ça. Ok, la sœur. pense pas. Pff. En vrai, euh, on l'aurait dans tous les cas pioché. Bah, pas dans tous les cas c'est 2 et 2 et il y en a 4 encore dans le paquet c'est un vrai druide hein on est mort hein bon techniquement on n'est pas mort parce qu'en fait on peut arriver à mettre un board ce qui fait qu'on prend pas enfin c'est chaud hein. Faut vraiment ouais enfin, je pense techniquement on est mort parce que sa combo elle nous met trop de dégâts et on peut pas bloquer sa combo Mais euh, on va tenter, c'est la dernière, la dernière game. En vrai, on a une main qui est quand même intéressante. On va tenter. Ouais. Ah, il a guff en plus. On se fait guff head. Ouais, sa combo elle met trop de dégâts, on peut pas. Faut vraiment qu'il ait une sortie horrible. Bon. Bah, théoriquement, euh, on a une main qui est extrêmement cool. Hein. On a la sœur, et derrière, on a notre combo où on peut partir un peu en, en boui-bouitage. La question c'est faudra mettre suffisamment de board pour le battre. C'est chaud parce que les sorts d'ombre, c'est pas tant de board que ça. Ça crée non plus, vous allez me dire. Okay. On peut commencer déjà à partir au prochain tour Sinon on va mourir je pense Ça me paraît extrêmement euh... Ah bah ça peut quand même être le deck oui. non, Je pense que je vais plutôt faire un truc euh, slow move Je guillemets Je vais faire un truc de ce style-là, je pense. Remonter des points de vie, mettre du board. En fait, j'ai besoin d'avoir du board pour bloquer un peu sa combo qui va mettre plein de dégâts. En fait, plus j'ai du board, plus il ne tuera pas. Ouais, ah, ça c'est n'importe quoi. On y va. bien sûr, je vais prendre noyade mon grand 3 oh oui, je le jouais maintenant noyade bim Ah overdraw, mais on, on s'en fout non Franchement. C'était peu... pas évident hein. Je crois qu'il faut pas prendre les trucs comme ça. J'ai failli faire ça juste pour vider la main mais c'est con. En vrai s'il rase le board c'est trop bien Il va raser le board C'est bien C'est chiant ces matchs Franchement est un... il est génial ce deck hein. Oh ouais super C'est <rire> la première fois que je suis content de prendre double écaille de Nixia. Franchement C'est incroyable mais je suis trop content Ah, enfin, ça vide toute ma main c'est trop cool J'aurais qu'il fallait pas prendre ça mais les autres étaient pas prenables non plus. On va le vider. C'est vraiment juste pour le jouer. ça mais c'est... Je trouve pas mes, mes cartes sympas. Ça c'est pas trop mal en vrai. Ça fait rien de plus mais ça... Ah je trouve pas. moche hein. Ah ça c'est strong. Ça c'est incroyable. Ah ouais je dois en savoir plus. Vire, Comme ça j'aurais vire, pu virer ça, j'aurais pu balancer le mot de l'ombre, my bad. Bon je sais que je vais mourir à un moment mais je m'amuse bien. <rire> comme un enfant. Ouais, c'est complexe hein En fait t'as pas le temps il faut, faut avoir En fait faut vraiment jouer beaucoup ce deck et Ouais ça ça me va hein. En vrai ça fait deux fragments dans le deck c'est cool hein. Sachant que j'ai les épanouissements ça marche hein, je pense hein. Ah non ça découvre ah, Je crois pas que cela fonctionne Je crois que je vais faire LM et mot de l'ombre ah il joue ça on va pas trop ce qui je comprends pas son deck en vrai j'ai pas l'impression que ce soit un combo en même temps si mais ah non ça a été créé par ça me doute on fait une voyage juste hein. je pense que c'est un combo et je suis mort hein. c'est cool. Ouais, faut arriver à mettre du board en vrai. Faut lui mettre du. Mais je pense qu'il y, y a quand même trop de com... Il y a trop de dégâts à distance. Mais c'est sûr que. Enfin, en fait, s'il joue pas la combo, je vois pas comment il peut gagner certains match-ups. Sa combo, elle met vraiment beaucoup. Hein. 18 x 2, ça fait 36, ça fait 72. Hein. Il a pas beaucoup pioché, c'est ma chance. Ouais ah, c'est dommage, on a pas pu pepser là, c'est vraiment, vraiment sick, on a eu trop de trucs comme ça à tout domber. Ah non il joue ça, hein. ça veut dire que c'est un deck contrôle, waouh, wow. il est mal tombé sur nous. Hein. Bon, c'est un Dénatrius. C'est un Dénatrius, ma foi. Par contre, c'est une carte dans la main et une carte dans le deck. Ça veut dire que son déna il est dans le deck. Wow, c'est moche. Par contre, je vais essayer de chercher un deuxième Dénat avec ça. Ah que j'ai un peu plus le temps. Ouais vraiment j'ai de la chance de jouer avec ce match-up là hein. Ouais strong ouais, c'est alors c'est une bonne carte mais ça c'est mieux je pense C'est une horreur, hein. en vrai c'est une horreur pour lui, hein. parce qu'il euh, joue pas la combo euh, Bran euh, Anubrekan Et enfin, Franchement j'ai de la chance hein, sur mes matchups. Hein. parce que là c'est vraiment un matchup qui est juste pas imperdable mais vraiment lui il, a, il est censé battre à la value et nous on a un deck qui juste est le meilleur deck value en fait de la, de la planète quoi. Donc c'est vraiment... On a bien fait de se battre. Hein. Là il prend mais je le reprends derrière en fait c'est l'idée. Ah c'est vraiment imperdable hein. Lui il le sait pas mais... Bon, faut quand même pas trop faire le mariole hein Je crois que je vais faire ça quand même. Hein. Je vais taper son armure. Hein. Ouais, J'ai repris le board, alors il va reprendre le board, mais on s'en fout. En fait, à un moment, ah ça va faire... Bon, je suis désolé, hein, la vidéo, elle va être euh, hyper longue, beaucoup plus longue que prévu. Je pensais que j'allais perdre vite. Et en fait, le gars, il va s'accrocher dans une game qui, selon moi, est perdue un peu comme guerrier. Enfin, selon moi, pour lui, elle est perdue, quoi. Parce qu'il a pas de burst, alors il a le Denatrius, mais Denatrius il a des limites quand même en termes de... Enfin, il n'y a pas non plus des milliards de créatures qui meurent. Hein. 8 cartes. Ah c'est intéressant. Ah il a plus que de cartes en main en vrai, On... vous voyez c'est vraiment la value qui paye là, c'est rigolo. Ça, vous en Ouais, super, c'est ce que je voulais. Ah, ouais, c'est atroce, hein. Exactement le tour que je voulais. Le propo... Parce que là, à un moment, euh, ça m'ennuie de vous proposer une vidéo d'une heure de 10 quoi. Mais c'est exactement ce que je voulais. C'est mettre un, mo... un board à un moment où il se dit « Bon, il y a trop de Mida c'est la fin du monde, quoi. » os... Même avec autant d'armure, c'est juste impossible. C'est rigolo cette gargouille et pro ça vraiment pas très bon. En vrai, je pense que je vais juste faire rampant. Boum. À un moment, quand on a gagné, il faut bourriner hein. Évidemment, si j'étais en top 100 légende, j'aurais pas fait ça, mais. <rire> Déjà, j'aurais peut-être pas joué ce deck. Même si, bon, c'est probablement le meilleur deck top 100 à l'heure actuelle, hein, si ça bat va voleur miracle. On pourra pas savoir, on n'a pas joué contre voleur miracle, mais bon, en diamant, il y en a pas tant. J'ai l'impression. Bon. Faut partir, monsieur. T'as trop de mida, là. Là, même sa combo, elle fait plus rien. Je suis à plus de 72, là. Hein. Quoique quoi que, on va voir mais je pense pas. Ah mais il va juste d'Ena, Bran d'Ena. Bran ok. Ah il met pas beaucoup son d'Ena dis donc. Bon. Il a quand même la combo. Hein. Bon, ça me paraît assez sensé qu'il ait quand même la combo. Moi, bon, j'espère qu'il va gagner en vrai. Ça serait. Bah, ben, je pense qu'il a la combo, il gagne hein, en vrai. Je sais pas, on va voir mais Parce qu'en termes de temps, il va, il va être bon. Oh waouh Voilà faut réfléchir Je pense au tuer Bran, bon, on a gagné parce qu'on n'est plus Bran. En fait, non, je pense pas que. Pff, je sais pas quoi que. Hein. En fait, je crois qu'il a fail. Hein, mais en vrai, à ce alors, ça faisait tellement de dégâts. Je sais pas trop. Il part pas, sérieux, c'est long Il est lent, Denatrius c'est super long, n'empêche. Hein. c'est pas mal ça. Ouais c'est un match de fou hein C'est un match de fou bon, il a sûrement fait un peu nymphe mais... C'est pas Bonny au port hein le gars, c'est pas Gabi, c'est pas Colento. Hein. Ah il s'est battu jusqu'au bout, euh, c'est très respectueux. C'est pour respectueux non en vrai. En <rire> Ils sont pas respectueux mais.. C'est existant. en mode tryhard, là. <rire> ah c'est <rire> mida. Ça, c'est, vous voyez, dans le, dans le dico, il y a une définition de la value. Bah, normalement, il y a, il y a ce, cette, ce, cette game-là. Il y a le lien de la vidéo, normalement. <rire> dans le dictionnaire, il y a le lien de la vidéo pour la définition value. Bah ouais, bah, bah tu vas me manquer aussi ce qui pire. hein. Skippy le grand gourou parce que franchement c'était une sacrée partie de jeu vidéo sur ce merci à tous j'espère que vous avez apprécié cette, cette vidéo moi j'ai adoré et j'ai fait que des wins hein. et puis, euh, puis voilà c'était le deck anti-voleur le parfait deck pour contrer voleur, même si mais vous voyez au moins ça montre parce que bon je lui fais confiance à Pocket Rain c'est vraiment le deck qui est parfait contre voleurs et en même temps bah, il a de la polyvalence donc finalement c'est encore mieux de jouer contre des autres matchups bref sur ce merci à tous et à très bientôt Ciao, ciao tout le monde